Salut à tous ces armes puissantes et autres projectiles donc pour aujourd'hui je vais vous montrer comment faire euh, un viseur très simplement avec seulement deux affaires que tout le monde possède vraiment tout le monde je trouve que c'est un viseur qui, qui est bien qui vise très bien. alors c'est simple vous avez besoin de scotch très simplement tout le monde a et euh, élastique surtout le scotch faut que ce soit en rouleau exactement comme ça bon il peut, il peut être plein euh, pas complètement vide s'il est vide euh, qu'il n'y a même plus un euh, centimètre de scotch non c'est pas la peine il faut vraiment que ait... ait même pas mal alors c'est simple on va mettre l'élastique de côté on va dérouler le scotch on va vraiment dérouler euh, au courant euh, À peu près euh, à peu près 50 cm voilà je l'ai déroulé un 50 cm surtout ne le découpez pas Avec le scotch on va le réutiliser tout le temps on va tout le temps le réutiliser on pourra même le réutiliser quand on aura plus besoin de visage donc c'est simple donc c'est le truc là il y a le scotch on va mettre l'élastique dessus coller l'élastique sur le scotch, voilà on met l'élastique juste, juste là là, là il y a le rouleau, là il y a le scotch, on fait vraiment entre les deux et c'est simple, et juste après on scotche juste un tout petit peu, hein. on, on, on scotche pas un tour, c'est simple. c'est très très simple même hein. donc euh, vous juste à faire euh, deux croix donc ça euh, donne ça bon vous faites une croix comme ça et pareil pour l'autre côté donc oula, oula oula oula oula oula massacre massacre massacre, massacre à les lacets Bon, voilà. Oh, la première fois que je le fais parfaitement à peu près. Je donne ça. Donc vous allez renrouler le scotch pendant que l'élastique est, euh, est sur le rouleau. surtout euh, n'enlevez pas l'élastique et euh, rembobinez le scotch euh, le mieux possible. Alors, donc c'est ça vous renroulez. Euh... Surtout mettez, mettez un bon paquet de scotch, hein, euh, euh, mettez l'élastique, euh, sous un bon paquet de scotch, parce que vous verrez, on va, prendre, on va utiliser le scotch pour euh, mettre euh, sur un arme. <rire> donc moi j'ai pas de vraie arme, donc je vais faire avec un truc euh, simple truc, hein, c'est juste pour la démo, mais euh, vraiment Il euh, faut le mettre sur n'importe quoi. Donc plus vous mettez l'élastique sur une, une grosse couche de, de, de scotch, ce sera parfait. Donc voilà, on a, ce on a toujours son rouleau, on n'a même pas coupé un centimètre de scotch. Donc c'est simple, pour mettre sur une arme. bon moi je pense ça, hein, c'est un de spécial. On va dérouler un petit peu de scotch. On déroule genre euh, ça. On déroule genre ça vous voyez ça on déroule pas mal hein, un petit peu quoi ça dépend de votre arme c'est si très grosse ou pas donc on scotchez et c'est simple vous, euh, vous enroulez autour le truc et euh, même euh, carrément euh, vous en mettez sur le scotch le tour euh... avec le scotch dessus donc euh, elle, tient elle tient bien plus euh, vous enlevez de scotch plus euh, ça tiendra plus vous enlevez de scotch et vous, vous mettez autour plus ça tiendra donc voilà vous avez votre viseur il faut simplement que l'élastique soit ici et euh... soit là donc, quand on plante un crayon, en fait, euh, je vais faire simple, hein. je vais prendre, euh, imaginons, ça c'est ce qu'on veut viser. Ici, c'est ce qu'on veut viser. Donc, il faut que quand on plante un crayon, ça, ça suive ça, ça se plante euh, dans les deux, et ça aille toucher notre objectif. il faut que quand on plante une barre ou quelque chose comme ça, ça ça se plante ici ça se plante ensuite sur l'autre notre euh, point d'intersection et ça aille sur notre objectif et là vous visez comme un dieu ah, moi j'ai utilisé c'est une vraie arme ah, une, une, une, un papier de la bip ça marche je jure j'ai visé une cible j'ai fait 10 je vous jure bon là je, je l'ai cassé malheureusement et euh, si, si j'en fabrique une avec euh, un ballon euh, ou un grand latex et avec euh, aussi euh, je sais pas moi euh, une sorte de rouleau pq tout ça je vais faire une vidéo dans Tain. pour euh, vous montrer comment faire une arme euh, comme ça je vous la montrerai donc euh, pensez à vous abonner, à aimer et à partager ciao pour une nouvelle vidéo